Très bien, un à les Guineers, Fours, alors, on suis en une je de en Guinée, je suis la machine Je suis Je suis Naka mwara bihwi. Kambi. Ou mou dhoma ou mafala ou mboru be. Ibu nada mih gha vi kanafi nara. Ma madi dumbu yana. na wana bafi lagine. Mou la Sona wana. Wateen haiki. lara imun lara. Je reprends, je reprends, je reprends, la reprends. Parce que. la Guinée Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je il a fait faire bas. Il a il a Il a Parce qu'il Il Il fait Il Il a fait famille parce que, il y a des gens qui Il y a des gens qui sont <tout> là. Il y a des gens qui Il va a faire gens Il y a Il Mais, croyez-moi, il y aura des décisions qui est à D'abord, qu'est-ce que vous faites J'ai été à Colomb. il y a un groupe, un il y a un staff, il a un Ali Kamara, commandant Ali Kamara, Aboulaïs Sissé, Karamba, Freeman, Révolutionnaire et tant d'autres. Guinée Yama. Mais, hein, non, message n'a rana d'engarry. Qu'on le collez par la té, et par la brouille ba, groupe Mourabama, Mamourababa, Sorfang ibirakolo, Rayna me, Singé PDG Noël Manakine, Raynafala, Yibarrababé, parce que Mirinde est massacré, et ça fait Mirinde éliminé, et Raymoufala féi. Ça a été toujours comme ça dans ce pays. Parce qu'on a encore les mêmes personnes qui gèrent le pays. Mais Kabina Komora, Lansana sana kuyati madifinyane mengene ga yitri fala for ba kurenufa mumudjemu ma alqiyama famu mugenu ma net paske wa woli nara o mu fata dialo gra o mu fata sserati de yomoma wa ashar nare sibat wa nyungisa wa winyi il a mal continué la Guinée. Au moins, il m'a fang parce que a échoué. Au m'a bêtise. Il la bêtise. D'abord, sorry, la Parce que wo nous avons les sept personnes qui ont fait Nous avons fait ça. Nous qui fait à fait Et puis nous avons que nous avons fait ça. fait ça. Nous avons fait devant la communauté malinke A fagné faigné. Oh, on regarde là, ga. bon, vous voyez où net. En fait, à part un barbeur à falafé à falafel, mon mec s'engare. À falafé amiré, ma gueule malamra mal l'amra, torturer a été ma, à ouvrir la toloki, n'a pas d'abord le coup de yara rafraîchi manikébéba colom maniké non yara groupe parce qu'il y avait deux groupes où nous lançons la quant bande fini ma mangera parce que il move aussi ma et tantébou on mène groupe qui est nagamine directement informer et eh, et eh, et eh, Euh, Hervé Vincent. Tu vas Hervé Vincent informé Le groupe qui a compris comprendre son tu Et vu. Il y a un Parce que les Boroma, les Narumba et autres, là, les Boroma, le groupe Borena a qui décidé d'éliminer. Directement, automatiquement, dans l'immédiat, le groupe de Yala. Oui, l'ancien n'a qu'on t'en président. Alors, on a le Dadis Naik, oui. Dadis n'en pas président. Mais Dadis Ramon Rifari. Rim Rifari, ou non, et au C'était la même chose, au temps de l'ancien n'a Donc, maniquen, maniquen, Fari ou n'y bas à ou n'y là mais on a été la baffe et moi amener la wallah et manique faim barou makhani aura fallu au radébé waffle au d'arrêter la violence dans ce pays mon diamant mon diamant puis mamadi moi la guinée cab il va la les gagner parce que Mwa Kolon Mwa Point Namrina Rira qui donne des instructions à la l'aco, il me réélimine ma quinra à cause de l'argent et du pouvoir. Mais là ça leur coûte. À fin de, à fin de, y a Barrira, on ouvre maquere, on me ré dénonce et grand me ré, sur grand me ré éliminer. D'abord qui des moments, quand Forrest fait une arau ma gueule haute gênée. Et nous, c'est Walima hot ma C'est ce qui veut dire, for, pendant combien d'années Oui, bori D'abord, je vais vous dire, ma kiti mouma, o continue au continent, au continent, que vous êtes que vous êtes. Des bandes des bandes de criminels que vous Mama Di, je vais lancer un appel demain auprès de la communauté nationale et internationale, réinformer, parce que mon mouvement faut l'honorer, mon mouvement, mon mouvement on n'a parce que tout Febri, a fait rien, mon mouvement on a un magarou, un c'est clair. Alors tant n'anyiki, on a misé à de libérer les prisonniers, soi-disant prisonniers à Conakry comme à l'intérieur de la Guinée. Libérez-les. Et demain, je vais faire une vidéo uniquement par rapport à ce Massacre que le CNRD est en train de faire en Guinée. Et je vais m'adresser solennellement à la communauté internationale de veiller sur nous, parce que ça ne va pas et l'air est grave. Le monsieur ne fait que massacrer les gens, torturer à Kassa et à l'intérieur du pays. Mais maman dit, Amara, Idi Amin, Bala, Sadiba, on a un amour. N'a criminels pas fait aujourd'hui en Guinée. faut jamais oublier. Il faut Ou rattraper ma. Bientôt. On on a a Et tout ce que vous avez volé, construit comme maison, sera restitué au propriétaire. Et présentement, Amara est en train de construire, de, de construire 10 états à Coléa. Même pas trois mois sera au propriétaire. Wallahi. Le commandant Ali a été torturé par Sadiba au cours de route gekedou Konakry. Le capitaine Abdoulaye Sissé également. Freeman Karamba, Ibrahima Sori Bangura Asko, le garde-corps de Diamine, il a été arrêté, torturé par Mohamed Sangari. Le tenant Sekou Bangura Sekos. Ajida, le lieutenant Seydou Bari, de Bari. Ajida, chef Adjudant chef Ibrahim Massori Kamara. Nassouri il Wallahi. Au contraire, il dit la 1. 2. Le médecin chef Fougue Kamara, à Sigane, prison à Kassa, a, a tongo. Pourquoi a tongo oui? temps de tongo on A ma le nous expliquer ça. Parce que, aujourd'hui, vous êtes là à, à vendre les organes de nos frères. Sinon, prélèvement n'a rien à voir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, nous les organes et nous organes et organes nous, comparés si ils sont compatibles, Mais la présidence, qui est la Organ, n'a hein? pas un drogue, il y a un il y a un drogue, il y a un il y a un drogue, il y a un drogue, il y a un pas il y a un maintenant il y on un les il y a un les il y a un rien il y a un autant il y a un nom les 6 à 7 personnes, civiles comme militaires, c'est ce n'est pas exécuté La transition là, ça va finir. On attend. Oui, vous, êtes des criminels. Vous allez comprendre que tuer un être humain, ça fait mal. C'est, c'est, c'est pas moi. On n'a pas fait mourir. Pourquoi? Cause de quoi? Et le c'est bas -ce aura. dit, pouvoir plus de 200 personnes tuées, enterrées, au Makolo, où on les a jetées. Pourquoi? Où on a fait un armé guinéen, mais si il n'y a Aloufou! Ou tambe. Donc, le médecin-chef, Fougué Kamara, Fougué Kamara du et mon message est communauté internationale maintenant, Matina, à la team, à au fin, on n'a pas fait. Parce que les 25 et quelques personnes m'ont étoffé en vie, m'ont étoffé vivant. Oui, parce qu'ils n'ont rien fait. Rien. Après, mes sources, à dit, de renseignements, d'informations, maman m'a dit, voilà, Charles Wright instruit à réunir dossier de JG et libérer les, les détenus. Charles Moutengri, que c'est lui le ministre, et c'est lui qui décide. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais tout sera clair, Richard Lau. Donc, Charles Wright, Marc Laphé, c'est pas. bafé. Mais Charles, mais il est ministre de la justice et droit de l'homme, je ne sais pas. Comme il faut faire dans les radios qu'on a eu, il faut iB. Il ne faut pas arrêter de se arrêter de faire arrêter de se faire Wallahi faire arrêter de se faire arrêter faire arrêter de Il faire arrêter faire arrêter de se faire arrêter faire il y a Manaki. Vous êtes là à voler, à faire quoi que ce soit et priver les autres. alors la Guinée-Camera, Amoura Bama, Trust me Et nous fera, il faut prêt. Nous nous net. a des bébés, il y a des maillards. Il Et puis, et y a des faut associés à Moura. vérifier maintenant. Parce que moi, je suis un fait. vérifier Parce que je suis un peu ce Je suis il il faible. Je Je suis la société, faible. Je un Je suis un Je suis un Je ne sais pas si Berera, suis un homme. Je ne Et suis un homme. Je suis un homme. Je médiation, sais da médiation. je suis un homme. Je ne sais pas si je suis Je Amato, Vincent Kulubali, là, je suis de suis de je suis ma, ouais, de suis un ils de suis de de suis parce que PDG oura ou évolu n'aura ou moulin la fira ou a falamane mais ou moulala fera. fira caramara ou mou m'a dit ou talamanti matina ou fala falane mamadi ba diba n'a non ou et m'a moi, ni mon fils, ni moi, ni moi, ni moi, ni ni ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ma moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, Fonananga respecté respecter la Guinée. Il faut faire un coup de pouvoir. Il fera, pouvoir. Il fara et de Et là, je Tu nous as déçu. Tu sais Tu sais wall Tu sais Tu sais Maïki. se, se Maïki. Pourquoi ce que un autre temps, un autre temps, un autre a un autre Pourquoi nous un Nous avons un Mamadi Dumbuya, Mohamed Sangari, Eladj Baba Barry Aigle, Mukhtar Kaba, Spartacus, Ajidan, Youssouf, Yusuf, ne Alfaya Balde N16, Idi Amin, Sadiba, Bala, Amara, Wallahi les 25 personnes, quand vous voulez faire ça, vous ça. C'est ça, oui. En fin de soirée, en fin de civil, vous ne voulez pas faire ça, Alors, il est temps pour vous. Vous avez encore la chance, le temps. C'est ce que le redoublement. Il balle il de déner. Il Mais il faut Il Il faut Il Il et je suis en train de faire des choses, de je de de Et n'a accepter accepté comme Il est bon, il est bon. un bon, Parce que, regardez, pas n'a pas été, il pas pour ma Maintenant, alors, so se fait un peu de a pour faire un peu de temps pour faire qui ma, de temps pour faire faire faire des mon interdire de venir là-bas, mais au moins luna, l'ont a, au moins a, nananato, nanan ma ça se passe partout, ou y quand on nan yety, voilà ni crayon à l'asibo, vo vo vo vo vo parce que, mon malouma, mon també, la nina, fagni, daouya mara. Parce que, dounien, c'est mara, saraïna. Pourquoi? Alors la saraïna en fili, il ba maïra, il a formana fira. Nasera fira. Dounia nasera fira. Naramouniom mei. Donc, au tard, quel renama, on va tout. On a un Ibrahim Sori Bangura Asko, le garde-corps de Diamine, Mouamakoul Anadeenare. Anadeenare. Le lieutenant Sekou Bangoura Sekos. Adjudant Karamba Kamara. Le Mamadou Mohamed Sed Bari de Bari. Adjudant chef Ibrahim Asuri Kamara. Ibrahim Asuri Touré Civil Anaim, Commandant Ali Kamara, Force spéciale. Mohamed Djakite révolutionnaire, civil. Alassane Sonongo, camarade, civil. Nabil Moussad Souma, civil, 26 ans. Mohamed Bouyura, camarade, 26 ans. Ismail Taya Toya Bangoura, civil. Bambo Bangoura, civil, 19 ans. Madame Fatou Kumbasa, anaïm. Oumou Yassani, civil. Daouda Silla, 19 ans. Mohamed Tahlatou Diallo, civil. Abdoulaye Kamara Okocha Labessanyi, civil. Abdoulaye Silla, 36 ans, 36, 15, Kwaya, civil. Kerfala Bangoura, douane, commandant. Mohamed Kamforis Sako, freeman. Capitaine Abdoulaye Sissé, militaire. Freeman, on Force fort Idi Amin, Mamadi, Bala, Amara, Sadiba, Fougué Kamara, mélicien chef, Mohamed Sangari, Mokhtar Kabar, Spartakis, Alfaya Yabalde, N16, Eladji Baba Bari, Aigle, Sena Yeto, Oradunia Barra Khatin. Je vous remercie.